Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Arrudeau, je suis le gérant de Dalibo depuis quelques années et un des membres fondateurs aussi, et Virginie à mes côtés, euh, prendra la parole juste après, une collaboratrice qui s'occupe euh, principalement de la communication, mais aussi de pas mal d'autres choses. Euh, simplement, que dire en quelques petits mots. Euh, donc, est-ce que Dalibo, bah, c'est une société de services euh, sur PostSql, donc on fait euh, euh, principalement trois métiers le conseil, la formation et le support. Euh, certains d'entre vous, euh, on a déjà travaillé pour. On a déjà travaillé pour certains d'entre vous. On travaille encore pour d'autres. Et on travaillera peut-être pour d'autres aussi. Euh, donc ça, c'est le côté euh, d'Alibo Ce qu'on fait, c'est une société qui, qui a été créée en 2005, donc un peu plus de bientôt, non plus de 12 ans. Une société de 30 personnes. On va dire qu'à peu près la moitié, presque les deux tiers du staff est technique. Donc, euh, des euh, principalement des DBA, mais pas que. On a aussi, euh, depuis bientôt un an, des développeurs qui développent des, des outils open source, qui sont euh, voilà, euh, sur euh, certains que vous devez connaître là-dedans. Euh, ces outils sont aussi développés par, par nos DBA experts. Euh, voilà. Donc... Euh, je ferme cette parenthèse-là. Les PG Sessions, c'est quoi ben En fait, c'est un événement libre et gratuit qu'on organise. Donc Dalibo l'organise. Ce n'est pas un événement communautaire au sens propre du terme, mais il est vraiment orienté pour la communauté. C'est-à-dire que l'objectif des PG Sessions, c'est de vous apporter de la meilleure information sur Post -SQL. Ça, C'est pour ça, en fait, que Dalibo a été créé il y a plusieurs années. Euh, D'abord. Ensuite... Euh, c'est un moyen de, de c'est un, surtout une rencontre, en fait, entre utilisateurs que vous êtes ou que vous serez peut-être, je l'espère, et d'autres personnes qui participent activement à la communauté, comme nous et comme d'autres dans la salle. Et euh, c'est vraiment ouvert où, en fait, à chaque fois, on essaie d'inviter euh, au moins une célébrité. Cette année, on en a plusieurs. Elles nous viennent de, de Russie. Alors, ils sont pas encore arrivés. Il faut être un petit peu indulgent. Je pense qu'ils sont quelque part dans Paris en train d'acheter du vin ou du fromage ou ce genre de trucs. Ils ne devraient pas tarder. <rire> En tout cas, ils sont avec nous depuis quelques jours. Et, euh, et euh, par exemple, hier, ils étaient dans nos locaux. On a organisé avec eux des espèces de masterclass où, en fait, on a le, le privilège de, voilà, d'être au courant de leur tout dernier développement. Ils présenteront, voilà, pas mal de choses cet après-midi. Alexander en particulier et Oleg plus tard dans la soirée. Euh, donc c'est un nouvel, un événement libre et donc ouvert à tous et, et en fait le programme le, le montre hein, concrètement on, on a on va commencer avec Olivier Courtin qui est là qui euh une jeune société qui s'appelle Data Pink donc Olivier qui est bien connu dans le monde de du SIG enfin de du, du géo Data science si j'ai dit bien les, le truc euh, ensuite euh, Thibaut Madeleine qui est chez nous nous présentera les nouveautés de PostgreSQL 10 donc ça c'est on va dire c'est un talk euh, qu'on doit faire chaque année, parce qu'évidemment, on a une version majeure par an de, de Postgres et on profite bien sûr de PG Session pour les présenter. Euh, ensuite, on fera un petit break. Euh, suite à ça, il y a Fabien Coelho qui est un chercheur de Mines Paris Tech, qui nous parlera un petit peu de PG Bench. Ensuite, il y a Laetitia Auro qui est de la société Loxo Data, euh, qui nous parlera de, de point in Time Recovery. Donc Après, vous serez conviés au, au repas à côté. Euh, ensuite, Thomas pointe dessous euh, pour nous parlera de, de Cloud, de la société Scale5. Après, donc, il y aura Alexander Koroktov de Postgres Pro, euh, donc, qui vient de, de Moscou, qui est un des développeurs euh, importants de la communauté. Ensuite, Étienne euh, de, de chez nous nous parlera de LDAP2PG, donc un nouvel outil qui permet de faire de la synchro entre LDAP et Postgres. Il vous en dira plus que moi. Et donc, à la fin, la keynote d'ouverture avec euh, Oleg Bartunov, qui, euh, simplement pour vous décrire le personnage, euh, il a commencé PostgreSQL il y a en même temps que le projet devenu open source à peu près et à cette époque-là, il était le seul à promouvoir PostgreSQL en Russie. Euh, Aujourd'hui, la communauté PostgreSQL en Russie, c'est euh, à chaque événement, c'est entre 600 et 1000 personnes qui viennent. Donc c'est juste immense. Moi, j'ai la joie et le privilège d'y aller chaque année euh, depuis voilà, depuis quelques années. Et voilà, c'est un vivier euh, très important. Alors eux vont à Post SQL pour des raisons différentes des nôtres, on va dire, euh, plus éminents en politique, de, pour se séparer des logiciels américains, on va dire ça comme ça, euh, peu à peu. Euh, N'empêche qu'il y a une comité là-bas euh, très vibrante, et je pense qu'il euh, va, il va, il va en parler. Euh, que dire sur euh, sur le marché Postgres aujourd'hui Concrètement, euh, nous, on a grandi avec ce, ce marché-là, répondant à ses besoins du mieux qu'on pouvait. On continue à le faire, on continuera à le faire. Au début, on avait des, ce qu'on appelle les « early adopters » qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis de, de grandir et de croître. Aujourd'hui, il, il y a vraiment une vague de fond, une lame de fond qui touche euh, tous les grands comptes, euh, et que ce soit dans le domaine du privé ou du public. Euh, vous lirez les, les quelques noms qu'il y a sur vos badges respectifs et vous comprendrez de, de quoi je veux parler. Euh, voilà. Bon, les raisons sont diverses et variées. Il y a de l'économique, évidemment. On a des, des pressions de certains éditeurs euh, propriétaires, enfin deux en particulier, euh, qui a fait des gros titres et, euh, et sur lequel le CIGREF, récemment, s'est assez fâché cet été dessus. Euh, Sigref que je vais rencontrer dans deux semaines pour leur expliquer que l'offre PozSql est là, qu'elle est euh, multiple euh, et qu'elle est efficace. Voilà. Voilà, Bon, je vous souhaite à tous un super positif de 9. Je vais laisser la parole à, à Virginie pour, les, pour le reste.